Aujourd'hui, c'est la journée «Thank you patrons » sur Patreon, donc la journée où on remercie les donateurs et les donatrices sur Patreon. Alors, je veux vous remercier d'être là et de m'encourager. J'espère que mes vidéos vous aident à pratiquer le français, à penser en français, à mieux comprendre le français. Moi, j'aime beaucoup faire ces vidéos, même si c'est beaucoup de travail. Euh, c'est quelque chose d'intéressant et je suis contente de pouvoir faire quelque chose qui aide d'autres personnes à apprendre le français. J'ai beaucoup de vidéos de faites maintenant. Euh, c'est une par jour depuis le mois d'avril euh, et j'ai souvent des bonus le week-end aussi, des vidéos muettes souvent que je mets juste parce que c'est des choses intéressantes à voir. Donc, merci beaucoup à tous mes généreux donateurs et donatrices sur Patreon. Je suis contente que vous soyez là et l'argent que vous me donnez pour faire des vidéos, je le réinvestis en matériel pour faire des meilleures vidéos, entre autres pour que le son soit meilleur. Merci et bonne journée!